nous allons parler ce soir de l'homéopathie et de ses liens avec la spiritualité l'homéopathie est une médecine vitaliste qui a été découverte par Samuel Hammermann dans le, pendant le siècle e xviiie siècle pardon il ne l'a pas créé il l'a découverte Hanneman était assez insatisfait de la médecine de son époque. C'était une médecine qui tuait beaucoup plus qu'elle ne guérissait. C'est l'époque où on utilisait des sangsues qui faisaient un drainage sanguin, et qui dévitalisaient et, et, euh, et tuaient. Donc Hanneman était toujours en recherche de nouvelles propositions thérapeutiques. Et, ele tinha várias formações profissionais. Et il avait différentes formations professionnelles. Il était chimiste, il était pharmacien, il était aussi un traducteur polyglotte. Et quand il faisait la traduction l'un de um des livres, quelque algo... chose. Et en, travaillant quelques, en traduisant quelques livres, il a découvert quelque chose de merveilleux. Se Médica de il traduisait un livre qui s'appelait « Matière médicale de Kulin ». Et dans ce livre, il était marqué que la quinine uh, guérissait grâce à sa saveur amère. il et il n'a pas été d'accord avec cette idée. Et, il resolveu Et donc il s'est dit je vais euh, faire des tests avec l'acquinine. Il l'a diluée. Et, Et a fait des expérimentations. Ou seja, il, un individu sadio, expérimentait uma substância sans necessidade dela. Et donc lui, en tant qu'individu sain, il a expérimenté, il a goûté la substance sans avoir de nécessité. Et il percevait que l'acquinine produisait les mêmes sintomas que ela traitait. Et il s'est rendu compte que le produit produisait les mêmes symptômes qu'il qu il, euh, traitait. Il Et il a trouvé ça très étrange. Como uma medicação que trata febre pode causar febre. Comment est-ce qu'une médication qui traite la fièvre pourrait causer elle-même la fièvre Et donc il a commencé à faire toute une série d'expériences sur des personnes grand Travail de Hahnemann foi descobrir método de et donc le grand travail d'Annemann a été de découvrir des méthodes euh, efficaces de dilution qui, aquilo que ele chamou virtudes medicamentosas da qui permettait d'extraire ce qu'il appelait les vertus euh, médicamenteuses de la substance. Substances qui estado neutre ce sont des substances qui dans un état neutre ne produisaient pas vraiment de symptômes, mais quand et par produisaient de symptômes. Mais quand elles étaient diluées et données à des individus sains, elles produisaient toute une série de symptômes. Exemple, de par exemple, le sel de cuisine. Que nous utilisons pour conserver ou pour temperer. Que nous utilisons pour épicer nos aliments ou pour les conserver. Quand diluido, est une médication homéopathique extrêmement forte et poderosa. Quand c'est dilué, c'est un, médica, un médicament homéopathique assez efficace. Alors, Kahneman a commencé à découvrir les vertus médicamentaux d'une série de substances. Et donc, Hanneman a commencé à découvrir les vertus médicamenteuses d'une série de substances. Et il a commencé à expérimenter uh, ces substances sur les personnes qui avaient les mêmes symptômes que ceux causés par la substance. Et il s'est rendu compte qu'elles allaient mieux, qu'elles guérissaient. Et ça a uh, permis de commencer un nouveau champ de travail. Que nous connaissons aujourd'hui comme l'homéopathie. Hahnemann explique l'action de la substance. Il resgata un concept médecine hippocratique. Il retrouve un concept de la médecine d'Hippocrate. Qui est le vitalisme. Ou le concept qu'il y a dans les organismes une énergie vitale. Qui animalise la matière qui va animaliser la matière. Et no il e dit que c'est uh, dans la, le domaine de l'énergie vitale que la médecine homéopathique va agir. Então, o homem a vital, Et donc l'homme déséquilibre l'énergie vitale qui est à l'arrière de l'organisme physique déséquilibrant l'organisme physique. En, euh, et qui déséquilibre l'organisme physique ce déséquilibre d'énergie de vitale se donne par le comportement, par le pensement et par les émotions. Donc, ce déséquilibre d'énergie vitale se fait à cause des comportements, à des sentiments et, et, uh, et des physiques. Uh, les aptitudes physiques é, comportements okay. Les comportements physiques, pardon. Um... E então ele vai dizer a energia vital se contrai sem força de reação. E então ele diz que a energia vital se contracte sem força de E é necessário que uma força externa semelhante venha desobstaculizada. E então ele é necessário que uma força externa similaire venha a desbloquear. E é por isso que Nós escolhemos uma medicação que seja semelhante àquela que a pessoa, que seja em sintonia com todo da pessoa. E então, é por isso que choisir vamos escolher uma medicação que vai estar em acordo, em sintonia com o conjunto dessa pessoa. Então, diz Hahnemann, ação da medicação... E então, diz que a ação da medicação... Produit une stimulation dans le même sens que la maladie. En donnant une force euh, en plus à l'énergie vitale. Et il appelle ça la réaction secondaire. L'énergie vitale n'avait pas de force euh, en elle-même pour se rééquilibrer. Mais, diante d'un stimulus médicamenteux semelhante, mais avec une stimulation médicamenteuse similaire, elle gagne une force en plus. J'ai une image qui permet de représenter cela. Imaginez une une taupe. quoi Un ressort. pardon. Qui est Qui est contracté et attaché. Et il ne va pas réussir à reprendre sa forme elle en elle-même. Et un, un et elle volta. alors imaginez vous allez là-bas vous la poussez un petit peu et elle aura la force suffisante pour revenir et c'est ce qui arrive avec l'énergie vitale elle est contractée et prisonnière et donc la médication va la, enlever cet obstacle et lui donner plus de force mais pour que cela fonctionne réellement a medicação tem que ser semelhante à uma pessoa le uh, la médication doit être uh, similaire à la personne é o que Hanema chama de princípio da semelhança ou da similitude c'est ce que ahnemann après appelle principe de la similarité é a base da medicina homeopática unicista c'est la base de la médecine homéopathique à un hum. então para ser semelhante pour uh, être en similarité, la médication doit être en, en sintonie avec l'ensemble de la personne. Avec ses symptômes physiques, avec ses symptômes émotionnels, avec ses, ses caractéristiques de tempérament ou de caractère. E é por isso que o médico homeopata precisa conhecer a pessoa inteira. C'est pour ça que le médecin homéopathe a besoin de connaître l'entièreté de la personne. A consulta homeopática muitas vezes parece consulta psicológica. La consultation d'un homéopathe ressemble souvent à celle d'un psychologue. Porque é necessário conhecer a pessoa. Parce qu'il est nécessaire de connaître la personne. Quando nós utilizamos uma medicação que é semelhante somente ao físico. Quand on utilise un médicament qui est similaire seulement avec la partie physique. Nós estamos fazendo a On est en train de faire de l'allopathie avec des médications homéopathiques. Parce qu'elle ne va pas mettre en avant le rééquilibre. Elle va simplement modifier uh, l'endroit du symptôme. C'est ce que la plupart des personnes font avec l'homéopathie. Hmm. l'homéopathie. Il y a de nombreuses personnes qui utilisent l'homéopathie. Mais, Mais très peu connaissent le principe de similarité. Donc, j'ai mal de tête, et donc je vais prendre le, le médicament homéopathique qui guérit le mal de tête. J'ai mal à l'estomac, je prends le médicament homéopathique qui traite l'estomac. Et ça c'est une pratique allopathique homéopathique Ça veut dire qu'elle est à concentrer sur le symptôme et pas sur l'individu Ce qui arrive c'est que le symptôme va euh, se déplacer tout simplement Parce que le déséquilibre au niveau de l'énergie vitale continue Et ce mouvement de rééquilibre total ne se passe pas Então, as medicações, quando experimentadas por pessoas sadias, et donc, les médications, les médicaments, quand elles sont expérimentées par des personnes saines, elles produisent des symptômes physiques, mentaux et émotionnels. Elles vont provoquer des symptômes physiques, mentaux et émotionnels. Toutes les médications homéopathiques ont ces trois niveaux. Tous les médicaments homéopathiques ont ces trois niveaux. Il y en a certaines qui ont plus de symptômes physiques et d'autres qui ont plus de symptômes mentaux. Mais toutes ont les trois. Mais elles ont toutes les trois. Et ces symptômes sont particuliers et détaillés. Il y a des médicaments homéopathiques qui donnent de cabeça tête du côté droit. Il y a des médicaments homéopathiques qui donnent des douleurs à la tête de la, du côté droit seulement. Que donnent do lado et il y en a qui en donnent du côté gauche. Que donnent que no et va région il y en a qui uh, donnent une douleur qui commence au niveau de l'œil et qui va jusqu'à la région occipitale occipital et, et il y en a qui donne uh, une douleur qui commence au niveau occipital et va vers l'œil. D'entre du point de vue homéopathique, ce sont des choses complètement différentes. Au niveau, d'un point de vue homéopathique, ce sont des choses complètement différentes. Et c'est pour ça qu'il faut individualiser chaque cas. Et connaître la personne, ses actes, ses réactions, à un niveau le plus détaillé possible. Un jour, une patiente m'a dit cela. Je vais beaucoup mieux. J'ai déjà pris beaucoup de médicaments pour euh, traiter la dépression et ça n'a servi à rien Mais, esta agora teve Mais celle que j'ai pris maintenant a eu un effet important Et ma voisine m'a demandé qu Qu'est-ce euh, qu que tu prends Parce que moi aussi j'ai le même cas J'ai tout pris et il n'y a rien qui fonctionne Ma patiente m'a dit Je suis à la pharmacie et pour elle J'étais à la pharmacie, j'ai pris exactement le même médicament pour elle. Et je lui ai dit, ah, c'est euh, une, une tristesse. Elle va être frustrée. Parce que pour chaque personne, il y a, il y a un traitement, un médicament différent. Et il faut individualiser pour bien médiquer. Donc, le premier pas est l'individualisation. Donc, le premier pas, c'est individualiser. Le choix du médicament. Mais, Mais il faut savoir qu'il existe var, var, divers courants dans l'homéopathie. Mm -hmm. Il existe la médecine homéopathique uniciste. C'est un celle qui choisit un médicament seulement pour un individu. E existe que Et il y a celle que nous appelons pluraliste. Et, que escolhe vários et qui va choisir plusieurs médicaments. Il y a celle qui est plus centrée vers les symptômes physiques e et il y a celle qui est plus centrée sur les symptômes mentaux. Com le temps de médecine et expérience humaine, nous apprenons à respecter toutes. Avec le temps, avec un certain temps de médecine et d'expérience humaine, on apprend à respecter tous ces courants. Como a profundamente a et aussi à respecter profondément l'allopathie. Il y a de la place pour tout. L'important, um c'est de savoir ce que chacun a besoin. Eu, particularmente, faço a moi, particulièrement, je traite avec une médecine homéopathique uniciste. Et donc, ce type d'homéopathie, qui est celle que Hanneman utilisait, Nous escolhemos mais semelhante à on essaye de trouver le médicament le plus semblable à la personne. En portugais, nós chamamos isso de medicamento de en portugais on appelle ça un médicament de fond. Ou un médicament qui est le plus semblable ou le médicament qui est le plus proche, le plus similaire. Quand la personne utilise un médicament qui est vraiment similaire, le processus de traitement suit plusieurs phases. La première, c'est l'aggravation des symptômes. Qui est vraiment le contraire de ce que les gens attendent. Mais comme les médications sont capables de causer les mêmes symptômes que traitent, mais comme les médicaments sont capables de provoquer les mêmes symptômes que ceux qu'ils traitent... Le premier stage, c'est la provocation de cette énergie vitale. Et ça aggrave les symptômes momentanément. Ou, peut produire symptôme. ou produire des nouveaux symptômes. Ça peut durer quelques minutes, quelques heures ou quelques jours. Ça peut durer quelques minutes, quelques heures, voire quelques jours. Dose que a tomou, que ça dépend de la dose qui est prise, de la forme dont elle est prise. E de et ça dépend aussi du niveau de similarité entre la personne et le médicament. Hanneman a appelé ça l'idiosyncrasie. Signifie le niveau de similarité de la personne avec la médication. Ça veut dire le niveau de similarité entre la personne et la médication. Après l'aggravation des symptômes, c'est un peu comme s'il y avait un pic et puis que les symptômes se réduisent. Et on, appelle, on a ce qu'on appelle l'exonération. Il existe un processus qu'on appelle exercice de vitalité. Il existe un processus qu'on appelle exercice de vitalité. Ce qui signifie que, significa aquele moment que a energia force, le moment où l'énergie vital a force est en train C'est le moment où l'énergie vitale a pris de force et est en train de réagir. C'est le moment où l'énergie vital a pris de force et est en train de réagir. C'est le moment là on peut avoir de la fièvre. De diarrhee. De sécrétion. Des sécrétions. Qui sont formes que l'énergie vital place pour forer le processus de déséquilibre. C'est la façon qu'a l'énergie vitale de mettre à l'extérieur tous ces déséquilibres. Et on appelle ça l'exonération. Après cette phase, on voit une, une importante amélioration des symptômes. Et donc, en autre phase de, de À ce moment-là, on rentre dans une autre phase du traitement. Qui est la superficialisation. Superfiasi... Oula, ça va être dur, ça. Superficialisation. Merci. Voilà. Donc, passer niveau à ce niveau-là, la maladie va passer d'un niveau profond à un niveau beaucoup plus superficiel. Jusqu'à arriver au niveau de la peau. Os sintomas, e é o nível do où elle va produire quelques symptômes, et ça, c'est le dernier niveau du traitement. Et Donc, quelques uh, philosophes uh, homéopathiques nous ont montré le chemin de la guérison. Le fait de tomber malade suit le sens suivant. D'abord, on tombe malade au niveau de la peau. Depois, as mucosas. Après, au niveau des muqueuses. Après, au niveau du système respiratoire, le système digestif, le système digestif les organes vitaux, et après, le niveau émotionnel et mental. La guérison va suivre un processus inverse. Elle va passer du mental vers l'émotionnel. De l'émotionnel vers les organes vitaux. Des organes vitaux vers l'appareil digestif. Vers l'appareil respiratoire. Les muqueuses et puis la peau. Parfois, ça sort du mental et ça vient directement vers la peau. A depender du niveau du traitement et des mouvements de cura de la Ça va dépendre du niveau de traitement et des mouvements internes de la personne. Se Parce qu'il n'y a personne qui ne se guérit rien qu'avec le médicament. Para que haja de cura, Pour qu'il y ait un processus véritable de guérison, de il faut qu'il y ait un processus d'auto-guérison. Da qui, qui va ensemble avec l'utilisation de médicaments. Então, nesse de dos sintomas, Et donc dans ce processus de superficialisation des symptômes, euh, euh, il y arrive un phénomène intéressant. Qu'on appelle le retour d'anciens symptômes. Um no Comme la maladie a été dans un sens, elle va reprendre le même chemin. Hum, donc, de estar Donc il arrive très souvent qu'une personne déprimée arrête d'être déprimée et, de que teve et se remette à avoir des douleurs d'estomac qu'elle avait il y a longtemps Por pendant, simplement pendant une période C'est euh, ce processus de superficialisation qui se passe Comme, mente, da das pessoas, est Comme le mental de la plupart des gens euh, est allopathique Então, elas chegam no consultório e dizem assim, elles arrivent en consultation et disent piorei, Je vais beaucoup moins bien Et e alors on demande, et la dépression Et alors elle dit, non, non, la dépression ça va Mas, meu estômago, agora, tá Mais maintenant j'ai mal à l'estomac C'est que la plupart des personnes ne cherchent pas à être guéries elle Elles veulent simplement une anesthésie que se ver de elle, veut simplement être, elle veut simplement être libre des symptômes donc elle commence un traitement sans savoir ce que les traitements produisent sans connaître les étapes de ce traitement mais nous en tant que médecin quand on entend ça on se dit bah, c'est merveilleux tout va bien attendez juste un petit peu que você vai ver que isso vous allez voir que ça va disparaître e, então, a volta um tempo depois, et après elle revient quelques temps après e fala, raison. et elle dit, vraiment docteur, vous aviez raison mais je n'ai plus mal au ventre mais maintenant je viens parce que j'ai un truc sur la peau là então, et, dizemos, que lindo. et donc nous regardons et nous disons, bah c'est merveilleux non por favor euh, ne mettez rien dessus, s'il vous plaît. Parce que si vous mettez une pommade de corticoïde ou autre chose, vous empêchez la superficialisation du symptôme et il va de nouveau aller plus profond. Et donc, durant le traitement homéopathique, l'idéal est de ne pas utiliser de médicaments allopathiques. Ce qui n'est pas toujours possible. Parce qu'il y a certaines personnes qui ont besoin, qui utilisent des médicaments chroniques. Et il y a des personnes à qui on ne peut pas retirer rapidement certaines médications. Chaque cas est un cas, cas, est un cas particulier. Souvent, on doit faire l'un avec l'autre. Ce qui va diminuer l'effet de l'homéopathie et parfois demander des doses plus importantes ou plus profondes. Donc, c'est le processus d'action de la médication homéopathique et de ces phases. Durant le traitement, la personne doit essayer d'éviter quelques substances. Par exemple, éviter d'utiliser beaucoup de café. Par exemple, éviter d'utiliser beaucoup de café. Algumas, o café. Certains médecins vont interdire complètement le café. Uma que é o é Une substance qui est vraiment interdite pendant a, a, le traitement homéopathique, c'est le camphre. A é um Parce que le camphre est un antidote homéopathique. Elle enlève l'effet de l'homéopathie. Essa é a virtude medicamentosa da Ça, c'est la vertu médicamenteuse du canfre. Et que nous allons utiliser quand nous avons besoin de couper un effet, par exemple. Então, a deve tudo que tem camphor, menta, ou Et donc, la personne doit éviter tout ce qui a du camphre, de la menthe ou des choses similaires. Ou que tem de ce qu'il y a dans des crèmes de massage ou, para dor. ou des crèmes pour la douleur. Ou dans certaines euh, euh, pastas uh -huh. euh, de dente. Ou dans certaines. pardon. Et à et parfois dans quelques produits de nettoyage. Est-ce claro Est que c'est clair pour tout le monde cette partie-là? C'est la partie du fonctionnement de la médication homeopathique. Ça, c'est la partie du fonctionnement euh, de la médication homéopathique. Mais l'organisme humain est plus complexe que son énergie vitale. Nous savons que nous ne sommes pas simplement un corps et de l'énergie vitale. Nous sommes des esprits immortels. Que controlamos o corpo e a energia vital. Qui contrôlent leur corps et leur énergie vitale Através das nossas mentais e emocionais. à travers nos émissions mentales et émotionnelles. Le corps obéit au commandement de l'esprit que nous sommes. Nós não somos corpos que temos espíritos. Nous ne sommes pas des corps qui ont un esprit. Nós somos espíritos que estamos no corpo. Nous sommes des esprits qui sont à l'intérieur du corps et ça, ça change toutes les perspectives parce que ce qui rend malade l'énergie vitale et le corps physique est l'expression du libre arbitre de l'esprit tout ce que nous choisissons de faire avec nous-mêmes nos actes physiques ce que nous mangeons, ce que nous buvons l'absence ou présence d'exercices physiques l'absence ou la présence d'exercice physique, ainsi et ainsi que notre posture mentale et émotionnelle. ce que nous pourrions appeler posture morale, qui la nous nous comportons la vie nos qui est la façon dont nous nous comportons dans la vie et dans nos relations. C'est ce qui nous rend malade cest ce qui nous rend profondément malade. Et tout le processus de cura cours est un processus de transformation interior. Et donc tous les processus de guérison sont des processus de transformation intérieure. Ondes et Parce que les ondes mentales et émotionnelles corpo, agissent sur l'univers subatomique du corps, modifiant, a vital, modifiant ainsi l'énergie vitale e modifiant da, et modifiant ainsi l'expression <fixos> des gènes à l'intérieur des cellules. Isto hoje já é c'est quelque chose qui est déjà étudié par la médecine. C'est un domaine de la médecine qu'on appelle l'épigénétique, qui signifie le contrôle de génétique. Ça signifie ce qui est au-dessus le contrôle de la génétique. Aujourd'hui, la médecine sait qu'il existe une série de molécules qui circulent no dans le sang que... et qui contrôlent le fonctionnement des cellules qui circule dans le sang et qui contrôle le fonctionnement des cellules. d'où versus essas -ce que ces molécules viennent. Ele vêm do Elles viennent de notre comportement et de nos actes. E também que La médecine dit que le milieu ambiant contrôle les cellules. La science, e a filosofia espírita nous enseignent. La science et la philosophie spirite nous enseignent que les le pensées et les sentiments contrôlent les cellules. Ces deux types de connaissances se marient comme une clé et une serrure. Autant la science matérielle que la science spirituelle parlent le même langage. O o corpo. Que l'esprit contrôle le corps. Seulement 20% des genes, Seul de genes sont permanentement activés. Seuls 20% de nos gènes sont activés de manière permanente. 80% sont comme interrupteurs de luce. Il y a 80% d'entre eux qui sont comme des interrupteurs euh, d'ampoules. Ils ont besoin d'être allumés ou éteints. Et nous faisons ça avec notre comportement. Et on fait cela avec notre comportement. Que haja qui agit sur l'énergie vitale, produisant ainsi des molécules qui vont transformer les cellules. Et donc tout processus de guérison est un processus de transformation intérieure. Et c'est pour cela que l'autoconnaissance est un médicament essentiel. Aquellis qui busquent celui qui cherche une anesthésie ne cherche pas la guérison. L'anesthésie la anesthésie fait partie de la guérison. Mas junto dela precisa ter ampliação de Mais avec celle-ci, il faut avoir une uh, amplification de la conscience. E inclusive nous dit et Anaman nous dit que quand la medicação meopática age reequilibrando verdadeiramente o organismo que quand la médication homéopathique agit en réussissant à rééquilibrer véritablement l'organisme, elle, euh, elle promeut l'expansion de la conscience. Et donc Hahnemann euh, va rechercher un autre concept d'Hippocrate. qui, qui s'appelle physis. La physis, c'est la sagesse interne de l'humain que conduz à saúde. Que amène-a vers la santé. Então Haneman vai dizer... E então Aneman vai dizer... Se o homem não obstaculiza a physis... Que se si o homem não faz obstáculo à la physis... Ela o leva à saúde. Ela vai l'amener vers la santé. É como a dizer que há uma sabedoria em nós que produz saúde. C'est como dizer que há uma sagesse em nós que produz de la santé. E então ele conclui... E então ele conclui... Quando o remédio homeopático desobstaculiza a energia vital... Quand le remède homéopathique uh, enlève l'obstacle de l'énergie vitale, Ele a il enlève l'obstacle aussi de la physis, e que a physis seu papel. et permet à la physis d'exécuter son rôle, ou seja, ir na da saúde. aller en direction de la santé, physique, mental et émotionnelle. Une santé physique, mentale et émotionnelle. Qui, pour Hanuman est aussi une santé spirituelle. Et donc, le travail du médecin est curar et de guérir le malade. Et pour Hanuman, guérir » ça signifie « enlever l'obstacle de l'énergie vitale ». nous savons que capable de Aujourd'hui, on sait qu'il n'y a pas de médecin capable de guérir quelqu'un. Um si il n'y a que nous-mêmes qui peuvent nous guérir nous-mêmes. Ce que le médecin fait, c'est donner une bonne indication technique et humaine. Qui peut résoudre une situation spécifique. Mais, Mais pour guérir, il faut avoir une transformation interne. Et ninguém transforma ninguém. Et personne ne transforme personne. De il n'y a que chacun de nous qui peut se transformer. Mais quand il y a une interaction humaine entre un médecin et un patient, quand le médecin regarde son patient avec respect, avec valeur, Quando o paciente aprende a se olhar da mesma maneira? Quand le patient apprend à se regarder lui-même de la même façon? Est-ce un bel professionnel de dessa maneira? Et aussi à regarder le professionnel de cette manière? Il donne un pont entre les deux humanités qui s'établit. E haver um ponte entre les deux humanités qui s'établit. Qui permet que o melhor se dê Qui permet que les meilleures choses puissent se donner dans cette relation. No processo da educação médica, dans ce processus d'éducation médicale. Et, et de promotion de la spiritualité. De nous avons tous besoin d'une forme de spiritualité. E para vida. Parce que spiritualité, ça veut dire du sens et de la signification pour la vie. Que cada un um de nous rencontre <coughs> en un um processus de construction individuelle que chacun de nous va rencontrer dans un processus de construction individuelle. Personne ne peut nous donner ce sens. Il est construit de l'intérieur vers l'extérieur. À travers un processus de centrage. De connexion avec la partie divine qu'il y a en nous. et Mergulhamos em nós mesmos com coragem. Eh, on peut réaliser ça quand on va plonger avec courage en nous-mêmes. Reconhecendo o que sentimos e o que somos. Ao reconhecer o que nos sentimos e o que nos somos. Porque podemos mentir para todos. Parce qu'on peut mentir à tout le monde. Mas não podemos mentir para nós mesmos. Não, não pode mentir a nós mesmos. O nosso corpo expressa a nossa verdade. Notre corps va exprimer la vérité. Les et symptômes sont messages de Les signaux et les symptômes ce sont des messages de l'âme qui manifestent aquilo qui va no mais profundo de nós mesmos. Qui va manifester ce qui va au plus profond de nous-mêmes. Et c'est toujours une convite au rééquilibre. Et c'est toujours une invitation au rééquilibre. La médication homéopathique agit até no nível dos corpos spirituels. La médication homéopathique va agir jusqu'au niveau des corps spirituels, promouvant un processus de rééquilibre très profond promouvant un processus de rééquilibre assez profond. Agissant sur ce qu'on appelle dans la science spirituelle de père esprit. Donc, ça ne sert à rien que la médication nous rééquilibre si, nous à nous si on revient, si on retourne à se déséquilibrer. E é por isso que o processo de educação para a saúde é essencial durante o tratamento, meu C'est pour ça que le processus d'édication à la santé est essentiel pendant le traitement. E ele nos permite a renovação interior. Il nous permet une rénovation intérieure. então Hahnemann aconselha aos profissionais. Et conseille aux professionnels a ajudar as pessoas a fazer uma higiene de vida d'aider les personnes à faire une forme d'hygiène de leur vie du personnel hygiène et comportement une hygiène de vie une hygiène de comportement Merci. une higiene bah oui, de comportement une énergie de oui du comportement une hygiène mentale une hygiène mentale émotionnel et de tout ce qui et de tout ce qui va provoquer promouvoir la maladie et il est également que se associent aux traitements magnétiques et il conseille aussi que ce soit associé des traitements magnétiques. Mm -hmm. Dans son dernier chapitre de son livre le plus important, chama Organum de Curar, qui s'appelle uh, Organome de l'art la, de, de guérir, oh, oui. c'est du latin, oui. ok, d'accord. Oui. Il, il, il suggère aux médecins homéopathes d'associer l'homéopathie au mesmérisme a que na sua época estava muito em em atuação que à sua época era muito uh, à moda porque como o tratamento magnético age sobre o corpo vital parce que como o tratamento magnético vai agir sobre o corpo vital ele intensificação da homeopatia e vai intensifier a homeopatia e também intensifica a ação da fisíss e vai intensificar aussi o efeito da fisíss hoje nós aplicamos o magnetismo nos passos espíritas Aujourd'hui, on applique ce magnétisme dans les passes spirites. Qui est une imposition de mains avec une transfusion de fluides. Les fluides, ce sont des énergies des plus diverses comandadas pela força mental que são comand para a força mental que se irradiam de nós mesmos, que vão uh, seradiar que vão sortir de uma mama e também dos espíritos que se associam a nós e aussi des espíritos que vão se associando quando entramos em sintonia através do pensamento elevado. quando on rompre em sintonia utiliza a não ele vê como por exemplo através da prece por exemplo utilizam na prier. então no passe espírita se doa energias, et donc, dans le passe spirit, on donne des énergies qui vont aider à rééquilibrer le malade. Un de vital, en faisant un, redire un redirectionnement momentané de l'énergie vitale. Et, que de hypnose et ce que nous appelons d'une forme d'hypnose cellulaire. C'est une transformation immédiate dans la célula decorrente de l'action magnétique qui signifie une transformation immédiate au niveau de la cellule qui vient d'une action magnétique. Isso un Et ça va provoquer un allègement des symptômes. Et si, isso vai persistir ou não, Et si cela va durer ou pas, da va dépendre de la personne. Si, si elle va réussir à maintenir ou pas cela à travers son courant mental, sa pensée. Et ça, c'est le processus d'auto-guérison. Ça ne sert à rien de prendre un bain et d'être propre. Et, nous na et de nous jeter dans la saleté à nouveau. C'est pour, pour cela que nous avons besoin de regarder nos comportements. Et tout ce qui va salir nos corps spirituels. Tout ce qui va salir nos corps spirituels. Tout ce qui nous salit vont être les choses qui sont contraires au bien. C'est-à-dire tout ce qu'on fait contre nous-mêmes et contre notre prochain. Parce que ce que nous appelons le mal, c'est simplement l'absence momentanée de bien. Et donc l'auto-amour est le médicament essentiel. Reconhecer le soube et le soube. Reconnaître ce que je suis et ce que j'ai besoin. O que eu quero que eu ce que je veux et ce qui est nécessaire pour moi. Que não Parce que souvent nous voulons ce dont nous n'avons pas besoin. E levam para longe et nos désirs nous amènent loin de nos nécessités. Apprendre l'autocontrôle est essentiel. Et c'est ce qui c'est ce qui va permettre une auto, uh, un autodépassement. Souvent on dit "je veux". Mais "je ne dois pas. Je veux. Mais ce n'est pas utile. Um je veux, mais ça va ne produire aucun effet positif. Então, do Et donc on a besoin d'une forme d'autocontrôle. Qui possible à travers et qui n'est possible qu'à travers une forme d'auto-amour. Parce qu'il n'y a pas d'auto-transformation à travers une torture intérieure. Vient du de amor mesmo. Et l'auto-transformation vient d'un engagement d'amour avec soi-même. Je me rappelle que cette, comment, cette chose est arrivée avec moi. Quand je suis devenu spirite, quand j'avais 16 ans, ça veut dire 4, 5 ans, euh, il y a 4, 5 ans. je fumais. Et j'aime beaucoup. J'ai arrêté de fumer en adorant à fumer. Je n'ai pas arrêté parce que je n'aimais pas. Parei parce que je à me j'ai arrêté parce que j'ai appris à m'aimer. Quand j'ai découvert l'effet que ça avait sur mon corps physique et sur mes corps spirituels, je me suis dit à moi-même que, que ce plaisir ne, ah, ne vaut pas le prix que ça va me coûter. Então, maior. Et donc j'ai choisi un plaisir plus grand. De le plaisir de prendre soin de moi-même o prazer de valorizar o meu corpo físico e o meu corpo energético. O prazer de valorizar o corpo físico e o meu A transformação, então, só vem do compromisso de amor consigo mesmo. A transformação vem, então, do compromisso de amor soi-même. Com ternura. Com doçura. Com bondade. Com bondade. Porque muitas vezes a doçura e a bondade parce que souvent, la douceur et la bonté nous permettent, nous font être extrêmement fermes avec nous-mêmes. Sans cruauté. Parce que la culpabilité et le remords ne vont pas produire de bons effets. Seulement à le fait de se repentir et de réparer vont nous amener à la guérison. Aquele qui se arrepende Celui qui se repentit s'engage se avec lui-même. Parce que le fait de se repentir est un enfant d'humilité. La personne qui se repentit se laisse recommencer. La personne qui est dans le remords est orgouillosement paralysée. Et la personne qui uh, ressent du remords est, de manière orgueilleuse, paralysée. Parce que le remords est un enfant de l'orgueil. Elle, elle ne regrette, elle ne fait que se culpabiliser de ce qui n'est pas, ou de ce qui devrait être. Ou de ce qui devrait être, mais de qui, qui n'arrive pas à être. Et donc, passe le temps, a dor. Et donc, le temps passe seulement en cultivant la douleur. Ora, la douleur Et donc, quand, tant que nous cultivons la douleur, la douleur augmente. Jusqu'à ce qu'elle devienne insupportable. As que Et donc, là, on va essayer de trouver des attitudes qui anesthésient. Qui sont, sont celles qui permettent de la douleur. Pour beaucoup, c'est pour beaucoup, ça va être l'alcool, les drogues. Pour d'autres, ça va être le travail en excès. Pour d'autres, c'est une aliénation de soi-même. Ce sont des postures défensives qui vont produire des déséquilibres à l'intérieur. Quand nous utilisons la médication et tant que nous utilisons la médication homéopathique, no on a besoin de uh, se plonger dans l'autoconnaissance construir pour construire une forme de spiritualité. Uma de para vida. Une expérience uh, de signification qui a du sens dans notre vie. Et et pour ça, il est nécessaire de tomber amoureux, de prendre de la passion pour une idée ou un idéal. On a tous besoin d'idéaux pour vivre. C'est pour ça que la science spirit a le christianisme comme référence. Pas parce que c'est une religion en elle-même, mais parce que la science et la philosophie spirite ont des conséquences religieuses. Quand je dis que l'esprit que nous sommes est une création divine, créée simple et ignorante pour se perfectionner, pour la perfection, travers à travers des vies successives et que peu à peu elle est amenée à reconnaître la partie divine en elle-même conduite et sustentée par les lois divines qui vient d'un Dieu qui est d'amour inconditionnel et qui aime chacun de nous profondément et peu à peu l'esprit va se rendre compte de sa part divine Même s'il ne, ne le remarque pas De la même façon que l'arbre naît d'une graine Sans savoir comment ça fonctionne C'est quelque chose de naturel C'est ce qui arrive avec chacun de nous à, medida que evoluimos et que crescemos, à mesure que nous évoluons, que nous grandissons, estamos caminhando à Deus. nous sommes en train de marcher uh, vers Dieu. Nous sommes en train de cheminer vers l'amour. Et, et ça, nous ne pouvons pas l'arrêter. Et, si et donc, si nous comprenons cela, nous arrivons à comprendre ce qui se passe dans notre corps à travers les signaux et les symptômes c'est simplement une invitation au retour de l'amour une invitation à équilibrer nos ondes de sentiments de pensée avec les ondes d'amour parce que l'amour n'appartient à aucune religion et il appartient à toutes et à tous ceux qui n'ont pas de religion parce que l'amour est la réalité humaine parce que l'amour est simplement la réalité humaine. C'est le compromis euh, éthique avec la vie. C'est un engagement profond avec nous-mêmes. Quand nous aimons, nous nous guérissons. Il n'est pas possible de se guérir sans pardonner. De se curar, sem pedir Il n'est pas possible de se guérir sans demander pardon. A é um de cura. Parce que la réconciliation est un mouvement profond de guérison. Parce que la réconciliation est un mouvement profond de guérison. Aucun de nous vit sans Aucun de sans affection. E Et sans ceux que nous aimons uh, uh, proche de notre cœur. Et ceux que nous aimons à proche de notre cœur. Donc, c'est très important que chacun de nous utilise cette médication profonde de l'amour. Et donc, c'est important que chacun d'entre nous utilise cette médication profonde de l'amour. Quand nous avons compris cela, on comprend que ce que Jésus nous a offert n'a pas été un code religieux pour la vie. C'était un code scientifique du bien-vivre. Qui avait une fonction religieuse porque religion est reconnecter c'est légal et parce que religion religar et c'est se reconnecter. Então quando perdoamos ou somos compassivos, quand nous pardonnons ou quand nous sommes à, quand nous avons de la compassion, quand nous sommes caridosos ou bienveillants, quand nous faisons preuve de charité ou de bienveillance, então estamos em sintonia com a lei do amor que rege a vida. On est en, en synonie avec la loi d'amour qui régit la vie. E produzimos equilíbrio dans tous os corps. Et on produit un équilibre dans tous les corps. On produit un équilibre à, à, pour, envers ceux qui sont liés avec nous. Parce que ce que nous irradions, les autres sont capables de le sentir. Ceux qui sont dans la matière et ceux qui sont en dehors. Et c'est pour ça que l'amour résout tous les problèmes. Donc, a homeopatia é uma ciência divina. E, donc l'homéopathie est é uma ciência divina? Assim também como a homeopatia. <coughs> Mas a alopatia aussi. A alopatia trata o corpo e os seus efeitos sim, e, seu, e suas lesões. A va vai tra tratar o corpo, os seus efeitos e lesões. A homeopatia vai reequilibrar o ser. A homeopatia vai reequilibrar o ser para a desobstaculização da fezes pour euh, enlever l'obstacle qu'il peut y avoir euh, à la physis. Et permettre que la sagesse divine euh, innée dans chaque être puisse se manifester. Et, Et puisse conduire à la santé. C'est clair Est-ce que c'est est clair <rire>